Ah Yay! Yeah.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 a vous et à vos enfants Soyez bénis par l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Les cieux sont les cieux de l'éternel Mais il a donné la terre au fils de l'homme Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux de silence Mais nous, nous bénirons l'éternel Dès maintenant et à jamais Louez l'éternel Amen non. À nous, Seigneur, par nous. Que ton nom soit béni Père, que ton nom soit exalté encore ce soir, nous te servons, nous te servirons, que ton nom soit béni Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore davantage mon roi, tu es vraiment très très bon pour nous Père, oh nos cœurs sont dans la joie Seigneur. Sous la terre et dans les cieux, Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Sous la terre, nous te servirons, mon Père, sans Dieu, parce que tu le mérites, oh roi. Tu es le seul qui a vraiment vaincu pour nos pères. Père, nous importe notre état, mais tu as déjà vaincu, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. La louange t'est due, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. L'honneur t'est dit aussi, mon roi, que ton nom soit célébré. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci aussi pour le chant et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour l'adoration. Merci aussi pour la joie, l'allégresse encore dans notre cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, d'être encore là parmi nous, mon bénémoine, Père saint Nous conduire encore davantage, mon roi Seigneur, de, de toucher nos cœurs, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh de, de nous ramener, partout, tu viens toujours à toi, mon béni, Père son dieu Ah, nous sommes un peuple, Père Saint-Dieu, qui a toujours besoin de toi, mon bénémoine, Père Dieu. Chaque jour et chaque instant, mon Seigneur, notre cœur et notre âme a toujours besoin de toi, Seigneur. Ne te même pas, notre bénémoine, Seigneur et sauveur. Nous avons besoin de ton soutien, de ton secours, mon bénémoine, Père Dieu. Tu l'as dit, Père sans dieu que tu es un secours qui ne manque jamais. Autant d'être, mon bénémoine, Père Dieu. Pour nous, tu es toujours le Jésus présent, mon sauveur. Sois glorifié, bénémoine, Père Saint-Dieu et sois exalté encore ce soir. Merci encore pour la victoire, merci encore pour la vie, merci encore pour le soutien, merci encore pour ta bonté Seigneur. Oh, quand je sens celle, mon roi, ta bonté me sort d'appui, c'est vrai, Seigneur. Tu es toujours présent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi et nous sommes heureux, Père, ben, voir réellement te louer et, et te célébrer encore dans ce temps où nous vivons, mon bien-aimé Père Saint. Nous voyons encore ta lumière qui brille encore, Père Saint-Dieu pour nous conduire vers de vers pâturage davantage, mon roi. Tu es vraiment les bons bergers et nous sommes vraiment... Tes brévi à toi, les troupeaux de ton pâturage, qui est ta main conduit. Bénis notre précieux frère Christian. Sois glorifié pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, le nom, la puissance. Merci d'avoir gardé nos frères, ce soir, puissant que tu as ramené, que tu as protégé aussi, béné, personne, Dieu. Oh, Père, pour cela que tu as donné aussi la vie. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta bonté, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié, Père. Pensant aussi à nos frères qui sont aussi en connexion à différents endroits, nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous ici. Vous pouvez vous, vous asseoir. C'est merveilleux de pouvoir réellement aussi avoir ce privilège de le chanter et d'élever nos voix. Et nous nous nos pensons et nous disons Seigneur, sur la terre, nous trouvons un grand plaisir à pouvoir te louer. Et là-haut, comment cela sera-t-il Pensons à tous ceux qui l'ont servi depuis des temps, effectivement aussi, qui ont eu cette grâce d'aller laisser reposer, attendant effectivement que ces jours là soit, pour que notre Dieu nous aide à ce que nous puissions être ensemble, afin que nous puissions élever nos voix pour le remercier, en nous souvenant de tout ce qu'il a fait pour nous sur cette terre. Il a vraiment combattu, et il a aussi la victoire. Nous ne sommes pas dans la défaite, nous ne serons jamais dans la défaite. Parce qu'il a vraiment vaincu, pour que nous puissions toujours nous souvenir. Et nous l'a dit hein, "Vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car euh, je vaincu le monde. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage qui est sa main puissante conduit. Nous savons qu'il est vraiment notre bon berger. Il est bon, il est bon berger. Alors, s'il est bon, c'est parce qu'effectivement, si nous l'avons réalisé, qu'il est bon." Il prend vraiment soin de nous, il se soucie de nous. Nous, nous sommes des hommes, nous pouvons oublier les uns les autres, effectivement, et ne même pas penser souvent, mais lui, quand tu es dans la souffrance, c'est celui qui se souvient de toi, c'est lui qui souffre quand toi tu souffres. Moi, je ne peux pas ressentir cela, mais lui, il le ressent, parce que lui, il est venu pour toi, c'est pour ça qu'il a donné sa vie afin qu'il puisse réellement aussi prendre soin de toi dans tout le monde de taille. Nous le remercions vraiment de ce qu'il est. C'est pour ça que David avait vraiment raison quand il disait que l'Éternel est mon berger. C'est vrai, c'est lui qui nous garde notre départ et aussi notre arrivée. C'est lui qui prend soin de toute notre vie, effectivement, et qui nous protège et qui se soucie aussi de tous nos problèmes. Hein. Et euh, puisqu'il se soucie, alors certainement nous nous avons aussi la solution à, à tous nos problèmes. Il aime beaucoup nous montrer, effectivement, aussi la voie juste à pouvoir suivre. Parce que, comme la Bible le dit aussi, une telle voie paraît droite à l'homme, mais ça lui ci c'est vraiment la voie de la mort. En fait, Parce que nous sommes des hommes, évidemment, aussi, nous ne pouvons que voir que ce qui est à notre portée. Et c'est sur base de cela, effectivement, aussi que, Posons uh, posons aussi des actes, effectivement aussi, et nous prenons des décisions en fonction de ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir. Et puis sur base de cela aussi, on peut aussi tirer des conclusions. Mais lui, il est vraiment merveilleusement bon, parce que il voit plus loin et ce que l'œil de l'homme ne peut pas voir, effectivement, lui, il le voit, et il connaît aussi le futur. C'est pour ça qu'il nous enseigne, lui, à pouvoir vraiment avoir confiance en lui, à placer notre foi en lui, et surtout de le pouvoir vraiment être dans une condition où nous avons la confiance et la certitude dans ce que lui, il nous dit. Si vous vous souvenez encore, dans ce que nous avons eu à pouvoir lire dans le livre de Luc, effectivement, qui parlait à Théophile, en lui disant que j'ai fait vraiment des de recherches vraiment plus exactes pour que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus. Parce que c'est absolument important, surtout dans ce domaine spirituel, parce que c'est à cela, effectivement, c'est que nous avons trait. Et que dans cela, si nous ne posons pas, effectivement, la chose à sa juste place, pour notre propre marche à nous, sûr et certain que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir espérer et attendre, effectivement, notre espérance sera aussi vaine. C'est aussi la raison pour laquelle que je pense que notre l'apôtre Paul le disait aussi dans de ce livre, effectivement, Corinthien au chapitre 15, hein, qui nous faisait savoir que je vous rappelle donc, frère, l'évangile que je vous ai donc annoncé, avec lequel vous avez donc cru, avec lequel vous avez donc persévéré, que vous avez cru aussi, pour autant que vous le reteniez donc tel que je voulais donc annoncer, et autrement vous aurez cru donc en vain. Ce sont des paroles qui ne sont pas des paroles en l'air, hein. Ce sont des paroles qui sont vraies, auxquelles le Seigneur, notre Dieu, veut vraiment attirer notre attention, parce que Il veut que nous soyons totalement à lui. Quand il dit totalement à lui, c'est que corps, âme et esprit, tout ce que nous sommes et tout notre être entier. Et c'est là que nous devons comprendre que si cela est ainsi, ce qui veut dire que ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que nous soyons donc son esclave. Et ne rien avoir d'autre devant nous, même pas ce que moi je peux arriver à pouvoir vouloir désirer voir, mais n'avoir que lui effectivement en face de moi. Ce n'est pas une chose facile, hein parce que l'homme a, a sa personnalité, l'homme a aussi ses désirs, l'homme a aussi ses projets. Parce que la plupart du temps, on peut penser en disant, mais en fait, on cherche à pouvoir nous avilir. En fait, c'est-à-dire que nous rendre comme ça des personnes, effectivement, qui qui sont qui sont, qui sont, qui sont, qui sont pas sont en mesure de pouvoir faire simplement ce qu'on leur dit. En fait. mais non, n'est pas ce que Dieu euh, dit effectivement ou ce que Dieu attend effectivement en réalité. Ce que notre Dieu ce qu'il veut vraiment, c'est que nous puissions réussir. En fait, que nous puissions avancer dans la bonne direction. Et c'est lui, en fait, qui est, qui est l'auteur, effectivement, de, de tout ce qui existe sur la terre. Il connaît, en fait, la, la, la chose. C'est pour ça qu'il dit, mais il nous a encore dit dans sa parole que je suis donc le chemin, la vérité et la vie. Donc, effectivement, il, il est tout en tout. Et, et ce qu'il veut, c'est que nous puissions réaliser qu'effectivement... que nous avons besoin de, de, de, de la lumière, c'est comme dans le monde dans lequel nous sommes, hein. si aujourd'hui toutes les lumières sont éteintes, on ne voit pas tellement très bien. Alors nous avons le besoin de cette lumière pour que nous puissions voir vraiment les choses. Alors c'est aussi comme ça dans les choses qui nous concernent dans notre marche aussi, effectivement aussi en tant qu'humain, parce que l'homme n'oubliez jamais d'abord ceci, qu'il est composé de trois parties différentes. Souvent, nous avons tendance à faire plus attention à la partie visuelle, en fait. Mais ce n'est pas ça, cette partie, qui est très importante. Et comme je vous l'ai toujours dit, effectivement, quand on écoute la parole de Dieu, je dis, quand vous me regardez, vous voyez cette personne ici. Mais en fait, cette personne que vous voyez, c'est vraiment pas la personne. Parce que ce que vous voyez, ce n'est que la couverture, en fait. Ce qui bouge ici, c'est simplement les choses que vous voyez. Mais en fait, mais cette chose ici, c'est est la chose qui, à l'intérieur de la personne, effectivement, donc qui fait que vous voyez ce que vous voyez. Mais vous ne devez pas vous contenter de ce que vous voyez, parce que la vraie personnalité de la personne n'est pas ce que vous touchez, ce que vous voyez. Voyez-vous, c'est ce qui veut dire qu'en fait que nous marchons et que nous sommes censés pouvoir être dans les surnaturels, les choses spirituelles. Vous pouvez m'expliquer comment, effectivement, le vent bouge D'où il vient Où il va Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela Expliquez-moi un peu comment est-ce que l'arbre peut arriver à pouvoir vivre. Vous savez, vous avez, nous avons tendance à toujours faire attention aux choses naturelles que nous voyons. En fait. Ce sont celles qui induisent en fait notre façon de pouvoir faire les choses aussi, d'une certaine manière. Ils sont tellement si importantes. Nous allons lire dans les Saintes Écritures. Et je voudrais seulement que nous puissions comprendre une chose qui est très importante. En fait, qu'on comprenne effectivement l'importance du spirituel. L'eau, vous ne pouvez pas expliquer l'eau, en fait. En, anglais, enfin, en chimie, on dit « acheter sont des formules qu'on a fabriquées, finalement. mais c'est pour simplement donner quelque chose, à, une, une, une, une explication. » Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est que l'eau. La matière même, quand vous la touchez. Le vent, quand vous sentez le vent, vous le sentez, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Faites-vous la question, qu il y a-t-il une, une vie dans le vent Y a-t-il une vie aussi dans l'eau Dans les arbres, y a-t-il une vie aussi Vous voyez, frères et sœurs, c'est qu'il y a un être qui fait vivre toutes ces choses, en fait. Il faut qu'il y ait et qu'il soit là pour que le mouvement et l'être, comme on le dit effectivement, la vie en soi, de tout ce qu'on peut arriver. À. Dans l'arbre, il y a la vie. Regardez comment quand vous touchiez le, la, la, la, la, la feuille, enfin la, la feuille d'un arbre, effectivement. Observez-la, prenez-la dans votre main. Regardez bien la feuille, comment elle est constituée de nervures, de limbes, et tout ça, vous connaissez ce genre de choses, hein, vous, avez, vous savez ça, ça. C'est simplement pour vous dire... Touchez la feuille, regardez sa texture, en fait. Vous remarquez qu'effectivement que, il y a quelque chose qui va toujours nous échapper, en fait. Comment il peut arriver à pouvoir former tous ces, ces nerfs qui sont là, effectivement C'est que Dieu est vraiment grand dans sa façon de faire les choses. Derrière toutes ces choses que vous voyez qui bougent, il y a l'esprit. le surnaturel. C'est pour ça que nous, le, le premier, l'homme, quand il a été créé, cet homme n'était pas physique. Vous vous souvenez, non? Parce que Dieu, notre Seigneur, il n'est pas physique. Vous vous souvenez? Amen. Mais il a dit, faisons donc l'homme à notre image. selon donc notre... Donc Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Il faut que nous rentrions dans ces choses-là pour que vous compreniez tous. Et c'est important, mon frère et ma soeur. Quand le Seigneur dit que je vous donne le pouvoir, vous ne devez pas ignorer ce que nous avons. Parce que si on regarde aux choses naturelles, parce que le pouvoir que nous avons, nous l'avons effectivement. Et c'est dans le domaine spirituel. La maladie est quoi Est physique Non. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous compreniez ces choses pour que vous soyez forts en fait. Amen, amen. Que vous sachiez que rien ne peut nous résister. Parce que les j'ai dit, oh, mais tu pries Mais non, non, non, quand on prie, on sait pourquoi on prie. Il ne faut pas que tu sois ignorant, ma soeur, ni toi, mon frère. Tu as le pouvoir. Ce n'est pas moi qui vous dis. Mais lui, qui a vaincu pour toi et pour moi, il a fait de toi un fils. Un fils ne peut pas être faible. Une fille ne peut pas être faible. Il a le pouvoir que son père lui a donné. Si Dieu est esprit, toi aussi, c'est pour ça qu'il pointe toujours sur l'esprit, en fait. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Donc, tout ça, vous comprenez, finalement, c'est pour que vous pourriez avoir la puissance, le pouvoir sur l'ennemi, en fait. Oui. Satan ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Oui. Peu importe l'état dans lequel toi tu es. Amen. Il faut que tu reconnaisses Amen. que toi, tu es un fils. Ah, tu es une fille. En tant que fils et fille, tu demeuras toujours dans la maison de ton père. Amen. Donc l'autorité de ton père, tu l'as. À mon nom, ils chasseront. Bien sûr, il doit fuir. N'ayez jamais peur ou quoi ce soit. même si comme d'abord vous priez, les démons disent, non, non, non, je pas pas. Il doit partir. Amen. Tu pries, tu dis pour moi, tu partiras. Amen. Il ne peut pas, oui, monsieur Tu as ce pouvoir-là. Il va te faire peindre en bougeant le corps comme ça. Tu ne regardes pas le corps, tu regardes l'esprit. Tu dis Dieu m'a donné le pouvoir dans l'esprit. Donc c'est cet esprit-là que moi je dois déchasser. C'est nécessaire mon frère, parce que quand il dit mon peuple, il ment, il meurt par manque. Et les, les diables, effectivement, saisissent les occasions, effectivement, pour euh, arriver à pouvoir dire, bon maintenant, je ne peux pas arriver à pouvoir. Si mon frère et ma soeur. Quand le Seigneur nous l'a dit, s'il n'avait pas dit, eh c'est autre chose. Mais quand il nous l'a dit, effectivement, cela effectivement, le combat. Le combat, c'est de pouvoir croire. Bon, nous allons lire une écriture, hein. Et puis nous prions pour cela aussi, que Dieu vous bénisse. 1 hein, Timothée au, au chapitre 2, ont cela, hein? puis bon, parce qu'il est déjà 30, parce que, et puis bon, nous allons prier, puis nous rentrons donc à, à, à la maison. 1 Timothée chapitre 2 verset donc 1, il nous dit, J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes. Amen. Nous voulons te dire merci notre part pour la grâce, le privilège que tu nous donnes encore d'être à toi et de pouvoir être dans ta maison, Père. Je te loue, je te remercie encore pour mon précieux frère Nicolas, que je vois encore ce soir, béni, ben mes personnes, qu'il soit béni par et fortifié par cet homme fils qui est à toi, Père Dieu. Mon âme, t'es et t'es glorifié encore pour tout ton peuple, Père Saint-Dieu, rassemblé encore en cet endroit et qui est aussi en connexion dans différents pays, différents endroits, mon bénévole Père Saint-Dieu. Réveille-nous, Père Saint-Dieu. Donne-nous encore cette grâce que tu nous l'as donnée, bénévole Père Saint-Dieu. Enfin, encore, nous puissions réaliser ce que tu as fait de nous et ce que nous sommes, Père oh Dieu, pour la gloire de ton Seigneur, mon soi, mon roi, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce moment. Réveille nous te pour la lecture de ta parole à ta Père dieu pour ce que tu fais pour nous, ce que tu feras, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Donc il, il nous a dit ici que le Seigneur nous exhorte effectivement et il veut que, que nous puissions prier, donc avoir des prières de supplication, des requêtes effectivement, des actions de grâce pour tous les hommes. Que Dieu te bénisse, ma bien aimée Pour tous les hommes, ça veut dire que pour toi, peu importe la personne, s'il est mauvais ou comment il peut être, effectivement, il est méchant. Parce que vous savez que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont mauvais. Prenons l'exemple des politiciens, et c'est sûr qu'on entend qu'ils tue par là, par-ci, par là. Vous comprenez cela. Quelque part, effectivement, étant humain, on ressentira d'aimer Puisqu'il tue les autres, il fait du mal du temps à parce qu'il serait a une personne qu'on peut aimer. Vous comprenez cela. Mais, mais Dieu nous demande, effectivement, de prier pour tous les hommes. Puis il précise ici non, pour le roi, même si on ne l'aime pas. Oui, c'est ce que il y a des pays, bon, on n'aime pas, mais Dieu, quand on est des chrétiens, Dieu nous demande simplement de prier pour ces personnes, effectivement, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et puis on nous dit, cela est vraiment bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Alors si Dieu trouve cela que c'est bon pour lui, c'est agréable pour lui, que nous prions pour tous les hommes, effectivement, que ce soit le roi et tout cela, cela aussi doit être aussi bon pour nous. Parce que nous sommes des serviteurs et des servantes de l'éternel. Alors ce qui peut... Parce que, vous savez... Un, un, un, un, un serviteur, prenons ça parce que souvent, on se prend un peu de notre Non, Il faut comprendre. Un serviteur, c'est celui qui vient servir. Donc, c'est cette personne-là qui s'attend à ce que le service qu'il rend à son maître, que son maître trouve du plaisir. Donc, le plaisir et la joie du serviteur, c'est la réaction du maître à l'endroit de l'action qu'il pose. Donc moi, si je suis serviteur de Dieu, effectivement, comme je suis en train là, notre devoir, et notre devoir, effectivement, c'est que tout ce que le maître voudrait, parce que je suis son esclave, en fait, serviteur, donc on enlève un peu le mot serviteur, on dit esclave, donc on comprenne bien aussi. Donc si je suis esclave de Dieu, T'as aussi esclave de Dieu. Alors, ce que nous, pour que nous menions une vie bien, en tant qu'esclave, ce que, ce que je dois faire pour le maître, il faut que le maître soit content, pour me garder aussi longtemps, pour me traiter aussi bien. Enfin, que le maître se réjouisse effectivement cela. Je ne veux pas faire ce qui plaît au voisin, par qui était peut-être le peut bête. Non, non, non. Je dois, je dois faire tout ce qui est nécessaire pour le maître que j'ai ici. Parce que je suis pas attaché au maître du voisin. Est-ce que vous comprenez Je suis attaché à ce maître ici, effectivement, auquel moi, ma vie à moi dépend. Donc, je suis l'esclave. Donc, un esclave, il sait que son maître a les droits de vie ou de mort. Et pour que je puisse bénéficier effectivement de la grâce de pouvoir vivre quand même longtemps et dans de bonnes conditions, je dois tout faire, tout faire pour que mon maître soit toujours satisfait de moi. C'est pour ça que vous pouvez comprendre effectivement aussi quand cet homme, l'apôtre Paul, effectivement il vivait hein, ainsi, de suite effectivement avec les autres, les, les, les, vous connaissez cela effectivement aussi. Mais quand il a eu à pouvoir maintenant trouver grâce aux, aux yeux du Seigneur, comme vous le savez, que le Seigneur l'a pris, effectivement. Il lui a montré les choses, effectivement. Il a compris. C'est pour ça qu'il criait, effectivement. Il a compris, effectivement, que, ah là là là, là, là, là où, dans les voies à laquelle j'étais, effectivement, là, c'était, évidemment, la mort, effectivement. Mais là, maintenant, quand il est revenu et que le Seigneur lui a placé là, c'est pour ça qu'il pouvait crier de tout son cœur et disait, effectivement, que si je plaisais encore aux hommes, c'est-à-dire que si moi, je faisais en fait toujours les désirs des autres, venant comme les maîtres, à combler, il, dit, mais, il dit, mais je ne serais pas serviteur de Christ. C'est-à-dire que je serais serviteur des hommes. Donc, je chercherai toujours à plaire aux hommes. Vous savez, quelque part, le Seigneur, j'espère, et tout que je, je cherche que le Seigneur m'aide à pouvoir être un peu plus, beaucoup plus des choses, un peu plus simple pour que vous puissiez comprendre quelque chose ce soir. Dans Jean au chapitre 8, on le lire avec vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Regardez bien. Jean au chapitre 8, oh, il nous dit une chose ici. Voilà. À partir du verset donc 30, il dit quelque chose. Il dit. Qu là Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent donc en lui. Et il dit, verset 31, aux juifs qui avaient cru en lui, si donc vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne sommes, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez donc libres Maintenant, verset 34, dit En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du <rire> Si je plaisais encore aux hommes, vous suivez, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc, effectivement, donc esclaves, parce que je serai donc esclave des hommes. Mais ici, je veux que vous compreniez ça, ici, je suis esclave de Jésus-Christ. Alors si je suis esclave de Jésus-Christ, effectivement, moi, je fais ce que le maître voudrait que je fasse, pour que je puisse plaire au maître. Mais si moi, je suis esclave des hommes, je dois faire ce que le monde me demande, pour plaire au monde. Vous voyez la différence, effectivement Donc effectivement, que non. On se livre, effectivement, au monde, parce que maintenant, tout ce que le monde voudra, si je suis esclave du monde, je dois faire ce que le monde veut. La mode, les ceci. donc tout ce que le monde veut, parler du mal, le tout c'est ça. Parce que quand tu fais comme ça, on te trouve que tu es vraiment ça, c'est -là, là, là, là, là Si la mode saura, on te, on te félicitera par le monde. Hein? On te fera les éloges par des mondains. Hein? Donc quand tu, donc, tout ce que tu es, tout ce que le monde demande quand tu le fais, le monde est avec toi. Parce que tu es esclave du monde. Mais maintenant, toi, si tu devais, comme dans dit, serviteur de Christ. Maintenant, on a changé de formule serviteur, on dit maintenant esclave de Christ. Donc, prisonnier de Christ, comme l'apôtre Paul aime bien l'exprimer, effectivement. Donc, si je suis prisonnier, alors effectivement, je dois tout faire. Quand je suis dans le monde, je dois tout faire pour qu'on me trouve toujours quelqu'un d'appréciable par le monde. Dans l'habillement, dans la façon de pouvoir faire tellement, la façon parler, effectivement, que quand tu es quelque part, effectivement, même au niveau de travail, vous savez comment ce que les gens sont, les collègues de travail, par papa, pas tu es, vous savez comment ça fonctionne, en fait, au niveau de travail, hein? Vous êtes, par exemple, là, des collègues, effectivement, et quand les collègues, ici parce que moi, je l'ai vécu, quand vous êtes là, un, un collègue, effectivement, va quelque part, les trois qui restent, ils parlent du moins de lui. Je veux que cela. Maintenant, quand celle-là vient, l'autre s'en va, elle aussi, avec les autres, on parle du mal de l'autre. Non, c'est comme ça la vie. Alors, vous savez, quand on est ainsi dans ce monde-là, on attrape un esprit comme ça. On se sent bien parce que, bon, quand tu parles, ah, de se ah, vous vous sentez dans un groupe effectivement, ainsi. parce que le monde est comme ça. C'est un esprit donc du monde. Mais maintenant, quand je deviens esclave du Seigneur Jésus-Christ, parce que si je l'appelle Seigneur, c'est parce que je réalisais que, oh là là, c'est une personne qui est digne de considération, de respect, et de soumission. Mais, on dit, Sarah aimait tellement Abraham. Ce n'est pas pour qu'il appelait donc... Euh, Est-ce que vous comprenez donc C'est pour que vous ayez quand même une compréhension. Que vous ce que vous donc, cest dit que si... <rire> et puis, nous comprenons comme la Bible dit aussi hein, que... Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est donc pas rare. Donc parce que tu réalises effectivement, tu reconnais pourquoi il est ton Seigneur. C'est pour ça que tu dis « mon Seigneur, Seigneur, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur ». Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il faut comprendre effectivement, ça veut dire quoi l'appellation de Seigneur donc, je, je réalise que c'est lui-là, donc il est donc mon Seigneur et mon maître. Donc, auquel je suis donc soumis. Donc, s'il est mon Seigneur et mon maître, tu dois connaître tout ce qui lui ferait plaisir. Et quand je lui rends un service, parce que je ne veux pas me rendre un service à moi-même, Puisque je suis esclave de quelqu'un dont j'ai accepté d'être esclave. Donc c'est toi que je dois faire tous les désirs de cette personne-là. Parce que comme vous, il a le droit de vie et de mort sur moi. Donc ça, ma vie à moi dépend de lui. Ma vie ne dépend pas de moi parce qu'il n'a pas parlé de moi, je dis non, je dis, non, je n'ai pas discuté. Mais là, il, dit, il me dit, on sait que ma vie à moi ne dépend plus de moi. Si lui dit aujourd'hui, tu vas mourir, je mourrai. Donc, aussi longtemps que je ferai plaisir à se mettre ici, eh bien, je préserve aussi ma vie. Donc là, nous comprenons qu'effectivement, que si nous arrivons à ce stade-là, nous chercherons toujours à pouvoir connaître quelle est donc la volonté de mon maître. Qu'est-ce qu'il ferait que je ferais pour que mon maître soit toujours content je donne un exemple moi. Si j'aime bien manger avec des fourchettes ou des couteaux, un exemple, des hein, fourchettes et des couteaux, une fourchette et un couteau tout à fait spécial. Bon, je me suis trouvé bien. je donne un exemple. Et que toi, tu es celui, bien sûr. Bon, bah, je, vais dire, je vais donner un exemple pour que vous vous compreniez. Hein. Et que toi, tu es la personne qui vient servir cette personne. Bon, okay, qui vient servir ton ça. maître, je donne un exemple. C'est ton maître qui aime bien manger avec tel ou tel foucheur. Ça, c'est qu'on se comprend bien. Mais toi, maintenant, tu aimes que ton maître à toi soit content. Tu dois savoir qu'est-ce que le maître aime bien pour que moi, quand je m'avance, en fait, que quand je les sers, qu'ils trouvent toujours plaisir. Donc, quand maître est content, ma vie se prolonge. Je ne veux pas mettre la nourriture du maître et puis prendre les fourchettes en bois et la louche, là, vous voyez qu'il en en bois pour donner au maître. Si je fais une chose comme ça, ben, je crois que j'ai un problème. J'aurais des soucis, j'aurais des douces effectivement. Donc je dois toujours savoir quel est le délit. Pourquoi est-ce qu'on doit le savoir D'abord parce que on aime la personne. Vous savez, quand quelqu'un a, a le droit de vie et de mort sur toi, d'abord que tu as réalisé, j'étais avec ce maître, l'autre maître. Il me battait, j'étais esclave de lui. Il m'a fait souffrir. Fait ce maître ici. Je ne lui ai même pas payé, je n'ai même pas quoi que ce soit. mais il est venu pour m'arracher. Il a eu pitié de voir comment on me maltraitait par ce maître-là. Il, il, il est venu même il dit, mais oui, il me, que je fasse bien, que je peux remettre ce maître-là me maltraiter tout le temps. Et lui, il m'a regardé, il a eu pitié de moi, en voyant comment j'étais fait. Je souffrais. Je voulais pas être comme je souffrais. Et puis il est venu, il a payé le prix pour que ce maître-là me lâche. Parce que sans ces prix-là, maintenant, il n'allait pas me lâcher. Mais il a payé au-delà même de ce que c'est lui-là exigé. Donc, on a, il a payé. Maintenant, il m'a racheté. Amen. Quand il m'a racheté, effectivement, j'ai senti, mon Dieu, mais là, je mourrais. Mais là, je suis maintenant libre. Je n'ai pas senti me dire maintenant que toi, tu es mon esclave, tu es obligé de faire. Non, j'ai senti en moi que je lui suis rédévable. Parce que quand j'étais là-bas, quand je faisais cela, oh, j'étais obligé, tu dois le faire, tu dois le faire, effectivement. Donc ma constitution était d'obligation. Mais là, je sens que lui, il m'a laissé libre. Maintenant, si je regarde à gauche et à droite, quel est le maître qui peut avoir acheté un esclave? Qui lui dirait, maintenant, bon, tu es libre? Tu dis, je ne le vois pas. Si, ce maître, je ne l'ai plus, je retourner à l'esclavage. Ah oui, parce que les autres mecs qui me trouveront on dit « Ah, tu viens ici encore, on va encore fermer davantage. » Mais lui ici, je ne vais pas le perdre. Parce que ce qu'il a fait pour moi, les autres ne pourront même pas penser. Ils voient tous leurs avantages, effectivement. c'était à dire qu'ils dominent tout le monde. Mais lui, non. Il a payé et il me fait vivre bien. Et comment ne pas le remercier, ni comment ne pas chercher à pouvoir savoir qu'est-ce qu'il veut pour que je puisse les servir de la bonne manière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les venons, nous allons prier. Tendre Père et précieux Soma. Aide-nous, Père, à ce que nous puissions comprendre. Que nous sachions comment nous devons avancer avec toi. Et de voir aussi la bonté que toi tu manifestes à en notre endroit. Ce que tu demandes, ce ne sont pas des choses qui sont difficiles, nos Père. C'est vrai, parce que dans ta parole à toi, il y a cette bonté, il y a cet amour qui est là où on le ressent, mon me Père Saint-Dieu, par ta parole, jamais une force quelqu'un, une obligée Père Saint-Dieu, mais tu montres effectivement aussi le chemin, et tu as montré aussi Père Saint-Dieu toi-même, que c'est par ce chemin-là que tu es passé, mon bénéfice Père Saint-Dieu, et tu nous montres le chemin, tu es le chemin, la vérité aussi, et la vie, Père. Bénis mon frère et bénis ma soeur, souviens-toi, de chacun de nos personnes, Dieu, parce que ce que nous désirons, ce que nous voulons, Père, c'est te plaire en toutes choses, mon roi. Que ta parole à toi, comme les psalamistes voulaient dire, Père, tu mais, sans Dieu, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Mais c'est parce que ce jeune homme voulait tellement que son sentier soit pur. Et que ta parole lui dit que c'est que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre moi. Oh Dieu, c'est un dirigeant d'après ta parole à toi, Père Saint-Dieu. Nous voulons nous diriger parce que nous avons vécu. Nous avons réalisé, Père Saint-Dieu, que tous les autres qui ont dominé sur nous, Père Saint-Dieu, il n'y avait rien que d'autres qui vont à la destruction, qui nous attendait, Père Saint-Dieu. C'était ça, mais quand tu, tu es venu vers chacun de nous, Père Saint-Dieu, nous avons senti cette paix, cette bonté à notre endroit. Tu nous donnes la vie, Père Saint-Dieu, et aussi l'autorité, et aussi le pouvoir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore aujourd'hui, Père saint béni ton peuple à toi, bénis leur travail aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, en... les enfants, les jeunes enfants. Bénis aussi leurs études aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour voir, pour tous nos frères et sœurs. les mamans comme les papa, bien-aimé Père Saint-Dieu, les frères comme les sœurs. Oh Dieu, dans notre vie, Père son Dieu, tu nous apprends à pouvoir savoir comment parler, nous apprends à comment pouvoir, Père son Dieu, dire les choses, et à pouvoir, pas avoir un contrôle de notre langue, parce que par là, Père Dieu, tu es notre Maître, Père Dieu. Puissons encore nous assister, encore, que notre cœur soit changé, Père. Béni soit ton Saint-Nom, car nous t'avons aussi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur. Merci. Un parfum de bonheur. Devant toi, devant toi, je réponds. Fidez-moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, je réponds. Ma vie, que ma vie Soit une fleur Un parfum pour toi Seigneur Que ma vie Soit une fleur Chose en temps. Je serai toujours encore Se t'en